Pourquoi je continue à investir en 2019 Je te dis tout ça dans cette vidéo. Donc Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Donc Tu cliques sur le petit bouton « s'abonner » sur la petite cloche et tu recevras bah, toutes les prochaines notifications. Quand je publie des vidéos, je publie environ deux fois par semaine. Pourquoi je continue à investir en 2019 et pourquoi il faut continuer à investir en 2019 Alors, il y a plusieurs sources d'investissement. Donc, on va parler de l'immobilier parce qu'aujourd'hui, les taux sont super bas. Numéro 1, les taux sont super bas, donc faut y aller. faut pas euh, avoir peur d'investir dans l'immobilier. Il faut y aller. Numéro 2, la banque te prête encore de l'argent. Tu peux encore emprunter sans apport, tu peux encore emprunter les travaux. Il y, a des, il y a beaucoup de pays dans lesquels c'est impossible de faire ça. Tu dois au minimum mettre 20, 30, 40 d'apport. Donc, c'est quand même un truc fantastique qu'on a en France de pouvoir, euh, de pouvoir tout simplement emprunter euh, carrément sans apport, euh, même pas les travaux, même pas les frais de notaire. Donc, euh, c'est magnifique. Le troisième point, c'est que aujourd'hui tu peux faire des choix euh, fiscaux qui vont te permettre de limiter ton, ton, ton enveloppe, ta base taxable et du coup, de quasiment pas payer d'impôts, voire pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Est-ce que ça va durer longtemps On n'en sait rien, ça va encore durer au moins quelques années. Et euh, si tu fais quelque chose de très rentable, dans le pire des cas, bah, ça deviendra un tout petit peu moins rentable. Et pendant plusieurs années, tu auras euh, pris vraiment beaucoup d'argent. Et c'est déjà, euh, une, du coup, une très belle opération. Donc pour moi, c'est primordial de continuer à investir Alors, dans l'immobilier, euh, en bourse également. Euh, tu sais que j'investis dans les paris sportifs. Je te mets le lien euh, dans, dans, en dessous de la vidéo. C'est des services d'une personne que je prends pour les paris sportifs. C'est une stratégie de long terme donc, euh, qui minimise euh, au maximum les risques et as un, un ROI, donc un retour sur investissement de 30%. C'est-à-dire que si tu mets 1000 euros sur euh, différents paris dans l'année, à la fin de l'année, tu as 300 euros. Si tu mets 10 000 euros, tu as 3 000 euros. Donc c'est environ, l'année dernière, c'était 39%. Donc, voilà. Et euh, juste en passant, les paris sportifs, comme c'est un jeu de hasard, c'est zéro impôt. Donc voilà. Il faut investir dans différentes choses, ne surtout pas tout investir au en même endroit. Par contre, attention, si tu investis tout sur ta retraite, donc euh, j'entends, tu te consacres corps et âme à ton, euh, ta profession, à ton salariat, ou même si tu es indépendant, euh, freelance ou euh, profession libérale, euh, médecin, avocat, etc. Et que tu te consacres que à ton euh, travail parce que tu aimes ton travail, tu aimes ta clientèle, ta patientèle, et euh, tu continues, tu continues, tu continues. D'une certaine manière, tu es en train de miser sur quelque chose que tu ne maîtrises pas la retraite. Donc, il y a beaucoup de personnes qui disent il va y avoir une crise immobilière, crise de l'immobilier, crise financière. Euh, effectivement, on le maîtrise pas et ça peut arriver et ça peut faire mal. Même si, euh, en se protégeant bien, euh, on va limiter le risque, on va baisser un petit peu et on va, le, voilà, la tempête va passer et on va euh, naviguer par rapport à ça. Mais si tu euh, es euh, corps et âme dévoué euh, au salariat, euh, à ta profession libérale, etc., etc., en fait, c'est à dire que tu mises sur quelque chose que tu es pratiquement sûr aujourd'hui de ne pas avoir ou d'avoir enfin de, de manière très réduite, c'est ta retraite. Donc, juste par rapport à ça, tu es obligé de continuer à investir en 2019 parce que si tu n'investis pas, ça veut dire que tu mises seulement sur un système qui est en train quand même d'être plutôt en faillite, c'est le système de retraite. Moi, je ne fais pas de politique euh, sur ma chaîne, donc euh, euh, il est hors de question d'aborder euh, le côté politique de la chose, mais juste le côté économique. Euh, C'est un système qui est plutôt en train d'aller vers la faillite. Moi, j'ai mes parents qui pleurent chaque année parce qu'on euh, leur, euh, leur diminue leur retraite. Et ce que j'ai déjà dit euh, dans une précédente vidéo, euh, je ne peux pas en vouloir à mes parents parce qu'eux, ils ont vécu un plein d'emplois. Ils ont vécu vraiment une période euh, folle avec des croissances à deux chiffres, une inflation à deux chiffres. Et du coup, ils ont vraiment cru qu'ils auraient leur retraite avec une retraite qui allait augmenter, augmenter, augmenter pendant toute, euh, toute leur vie, qui j'espère la plus longue possible. Et, euh, mais nous, euh, toi qui me regardes, qui, euh, qui regardent des youtubeurs, tu ne peux pas croire ça parce que tu sais que ce ne sera pas possible. Tu auras une retraite, ce sera le minimum syndical et du coup, tu ne peux pas compter là-dessus. Donc, tu es obligé de continuer ou de commencer à investir en 2019. Donc, moi, c'est pour ça que je vais continuer en 2019, mais que je vais m'accélérer en 2019. J'ai euh, l'objectif en 2019 de faire le double de ce que j'ai déjà fait. Donc, autant dire qu'il faut que, faut, que, faut que je mette. Donc, je vais te laisser parce que je vais aller investir, je vais aller euh, travailler mes investissements, euh, travailler mes actifs. Hein. Chaque actif te permet de faire grossir. Euh, ton global. Travaille tes actifs à part un hein. Donc, si tu as aimé cette vidéo, en tout cas, mets-moi un gros like. Si tu l'as pas aimé, mets-moi un dislike. Mets-moi un commentaire en me disant « voilà, moi j'ai tel actif, tel actif. Voilà, tu as quoi comme actif et tu comptes mettre quoi comme actif euh, dans les mois qui arrivent ?» Donc, mets-moi un commentaire pour me partager un petit peu euh, tes stratégies. Euh, partage cette vidéo et ma chaîne YouTube à tes amis investisseurs. Donc, fais-leur découvrir esprit gagnant. Hein. Mon objectif, c'est d'impacter le maximum euh, de personnes, le maximum de personnes qui ont la volonté de euh, changer la vie et de se créer des revenus. Pour te remercier d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, je t'invite à télécharger ma dernière information sur l'investissement locatif de A à Z. C'est gratuit, c'est cadeau. Le lien se trouve dans la description de la vidéo, au-dessus ou en dessous. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, hein, abonne-toi à ma chaîne YouTube et clique sur la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Du coup, maintenant que tu es abonné, on se retrouve très vite. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao